Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je vous présente une asset que je trouve particulièrement sympathique parce qu'elle permet de créer un first person shooter euh, très facilement en quelques clics. Alors cette asset s'appelle Easy FPS et elle est développée par Mario Aberl. Alors je tiens à souligner que je vous présente ici uniquement des assets totalement gratuites, ce qui est le cas de celle-ci. On peut voir que son poids n'est pas excessif, 42 MO, et euh, qu'elle supporte Unity 5.5 et supérieur, donc aucun problème pour l'intégration avec les dernières versions d'Unity. En tout cas, à ce jour, on est à la version 2019.1, euh, il me semble. En tout cas, il n'y a aucun souci d'intégration. Alors, très de long discours, je pense que le mieux est de vous présenter cet asset tout de suite dans Unity. Une fois l'asset importé, vous pouvez observer une scène ici de démonstration. Alors, on va la lancer tout de suite pour voir ce qui se passe. Donc j'ai ici, on peut voir un player FPS qui est totalement fonctionnel. On peut voir que je peux me déplacer, regarder en haut, regarder en bas. Je peux <rire> sauter en appuyant sur la barre d'espace et évidemment, je peux me déplacer. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir tirer. On peut voir que j'ai de l'impact au niveau des murs. Par contre, au niveau du sol, évidemment, j'en ai pas. Et vous allez voir que c'est très simple à paramétrer. Ensuite, on a ici euh, des capsules qui représentent nos ennemis. Et on peut voir que quand on tire dessus, bah, on a un genre d'impact de, de sang voilà, et euh, on peut observer aussi les footsteps, donc c'est quelque chose d'assez bien fait, bien réalisé cet asset voilà, et on peut voir qu'on peut comme ça tirer, alors le gros intérêt euh, c'est aussi, vous pouvez voir en bas à gauche, qu'on a ici euh, un compteur qui a en fait tout simplement le nombre de, de cartouches et le nombre de, de chargeurs, donc là évidemment on peut observer que j'en ai beaucoup, alors ce qui est très intéressant aussi avec cet asset, c'est que vous avez en haut, vous pouvez voir deux armes donc si je tourne ma molette centrale de souris, on peut voir que je change d'arme, et là j'ai une arme qui est plutôt automatique, semi-automatique, genre mitraillette, et là évidemment se produit exactement les mêmes choses, et on peut voir que je peux ici euh, tirer et me faire de l'impact, et évidemment au sol je n'ai aucun impact, alors je vais regarder volontairement au ciel, et vous pouvez voir qu'on a bien ici que ce soit cette arme là, et d'ailleurs un rechargement automatique aussi avec des sons qui sont modifiables mais qui sont assez sympathiques et on peut voir qu'on a bien un impact enfin euh, une flamme qui sort du canon donc au niveau de ces deux armes donc vous voyez que cette cette asset est très intéressante pour faire une base de player. Elle est évidemment modifiable parce que tout son code est en accès. Mais en tout cas, déjà avec ces deux armes-là, on peut déjà faire quelque chose d'assez sympathique. Alors maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment tout ça fonctionne. C'est assez simple, on a un préfab ici. Et évidemment, cette asset est livrée avec une documentation officielle que je vous laisse regarder, qui est malheureusement en anglais. Mais en tout cas, avec un peu de Google Traduc, euh, bah vous allez vous y retrouver très facilement si vous ne maîtrisez pas l'anglais. Mais en tout cas, tout y est expliqué. Et c'est très simple. On peut voir que ici, j'ai un préfab player et ce player en fait possède quelques composants notamment le Rugby body qui va être un, indispensable et on peut voir ici qu'on a un script qui concerne les mouvements du player tout va être paramétrable on peut voir ici qu'on a une jump force on peut voir qu'on a donc ça va être la force de saut on a la vitesse de déplacement maximum la décélération etc on a pas mal de choses ici on a même une particule un champ qui nous permet de changer euh, le blue defect, c'est-à-dire l'effet de sang. C'est une particule de sang. On peut voir qu'elle est plutôt carrée ici, mais on pourrait la remplacer par une autre. Donc celle-ci, euh, on peut voir que c'est assez intéressant. Ensuite, vous avez tout ce qui est son au niveau du player. Donc le son de saut, le son de rechargement, freaking zombie sound, euh, le son hit, c'est-à-dire quand le player se fait toucher, euh, quand on, quand il touche le la marche et la course, etc. Ensuite, euh, vous pouvez voir deux autres scripts qui vont être indispensables le moose look script qui est assez traditionnel, ce qui permet en fait de d'avoir une vision euh, avec la souris, de se déplacer le regard avec la souris. Donc la sensibilité, la rotation, etc. Le top angle vue. On peut voir qu'on a tout ce qu'il faut. On a même ici un show FPS pour ne pas avoir euh, le pour consulter pardon le, le nombre de frames par seconde. Pour voir un petit peu au niveau de votre jeu. Ensuite, vous avez le Gun Inventory. Bah, vous pouvez voir qu'ici, Current Gun, j'en ai aucun normal, parce que là, le jeu n'est pas lancé. Euh, et on peut voir ici que j'ai en fait sous forme ici de, de tableau euh, d'éléments. J'ai ici deux. Euh, tout simplement euh, deux armes, donc l'élément 0, New Gun Semi et New Gun Auto. Et ensuite des icônes, alors on peut voir le menu style, en fait celui-ci ça correspond euh, au menu horizontal, alors on peut voir quand je lance ici... Alors, je ne sais pas si ça va marcher en live, mais on peut voir qu'en haut, ici, j'ai mes deux armes. Maintenant, euh, je vais essayer de sortir, voilà, et si je modifie, euh, donc, en dessous ici, voilà, pardon, euh, et je le passe en vertical, on peut voir que les armes sont les unes en dessous des autres, et on a la possibilité, ici, de les déplacer, vous pouvez voir, comme on le veut, et ici aussi, vous voyez que je peux déplacer une arme, bon, voilà. Ça, c'est du réglage, on peut voir que c'est assez bien fait. Alors, maintenant, vous allez me dire comment on fait pour l'utiliser. Ben, je vais vous montrer tout de suite comment on fait dans une nouvelle scène. Nous voilà dans une nouvelle scène 3D Unity avec un simple plane ici posé dans ma scène. Et on va voir comment on peut utiliser ce préfab qui est franchement très simple d'utilisation. Donc pour ça vous allez ici dans le dossier EasyFPS et évidemment préfab. Et on va aller chercher un préfab player qu'on va positionner au centre de la scène. Alors il faut faire attention parce qu'ici le préfab player possède évidemment sa caméra. Donc on va supprimer la main caméra qui a été ajoutée par, Uni par Unity par défaut. Donc si maintenant je lance ma scène, qu'est-ce que j'ai ben, j'ai bien ici mon player qui est totalement fonctionnel comme vous pouvez le voir, je peux me déplacer, je peux sauter, je peux changer d'arme, le seul problème c'est que je n'ai pas d'impact comme vous pouvez le voir. Alors ce qu'on va faire, on va aussi euh, tout simplement créer très rapidement un matériel pour qu'on voit aussi le texte, vous pouvez voir qu'il n'est pas, euh, qu pas ici euh, visible à cause de la couleur blanche de mon plane, donc je vais lui mettre ici très rapidement une couleur verte, peu importe, il vous aurait compris que c'est pour l'exemple. Donc on peut voir qu'on a tout, tout est fonctionnel, vous voyez ici, à chaque fois que je tire, il n'y a aucun souci. Donc maintenant, alors on va peut-être changer cette couleur qui est quand même pas terrible, on va la placer plutôt voilà, en vert foncé. Alors maintenant, vous vais vous dire comment ça fonctionne. Bah, évidemment, on va mettre euh, quelques objets ici, histoire de pouvoir tirer dessus et de voir comment ça fonctionne. Vous allez voir que c'est très très simple, encore une fois. Je vais prendre un une capsule, non je vais pas prendre de capsules je vais prendre un autre, pour bien les différencier je vais prendre un cube et un cylindre, voilà donc ce cylindre on va le monter à la bonne hauteur et on va le déplacer très rapidement voilà donc maintenant, ce que je dois faire pour qu'il y ait justement de l'impact, et ça c'est écrit dans la documentation officielle, donc allez voir, elle est très simple d'utilisation. C'est par exemple mon cube, ici je vais pouvoir lui changer son tag. Dans la l'asset, on peut voir qu'on a déjà des tags. On a des tags ici, euh, bullet, pose, level part et dummies. Donc level part, ça va concerner tout ce qui est en fait les murs et autres qu'on avait pu voir tout à l'heure. Je vais sélectionner le cylindre et lui, je vais affecter l'autre tag qui est dummies. Regardez ce qui se passe maintenant si je tire dessus. Les particules apparaissent bien. Vous voyez que je peux très bien. Et au niveau ici de mon cube, j'ai de l'impact. Évidemment, je peux changer d'arme et je peux mitrailler comme ça sans aucun souci. Voilà, et ici aussi. Donc ça, c'est très intéressant, vous pouvez voir. Alors, évidemment, euh, vous allez pouvoir, on peut voir que par défaut, j'ai euh, mon nombre de cartouches et tout ça qui est euh, très important. Alors pour ça, qu'à cela ne tienne, il faudra aller modifier ici dans le dossier ressources de l'assiette, vous avez vos deux armes. Et par exemple, ici, j'ai... New gun, euh, donc new gun automatique. Et on peut voir qu'ici, bah, j'ai tout simplement euh, les propriétés, les bullets I have, donc les, les, les, les cartouches que j'ai, bah, je vais pouvoir les changer par exemple à 50 si je le désire. Voilà, et ici, bullet in the gun, 80, bah on pourrait en mettre 20, par exemple. Ce qui fait que, et amount of bullet per, Bon, on va mettre 20 aussi, vu que c'était pareil. Et ici, on va relancer, et on va pouvoir observer que sur un des deux guns, alors je ne sais pas lequel, celui-ci, on peut voir que là, j'ai bien 80, et si si, je lance, voilà, c'est celui-ci. Sur l'automatique, on peut voir que j'ai bien 50, et la recharge automatique que vous entendez. Voilà. Donc, vous pouvez voir que c'est très simple d'utilisation. Franchement, il n'y a pas... Euh, c'est très simple et encore une fois, vous pouvez modifier euh, en allant chercher un petit peu dans la documentation et surtout dans le code. Vous allez pouvoir voir que vous allez pouvoir euh, ajouter des armes, tout simplement. Il suffit de suivre un petit peu tout ça et euh, vous allez voir que c'est assez intéressant. Voilà, donc moi je tenais à vous présenter euh, bah, tout simplement cet, cet asset que je trouve vraiment bien fait, bien réalisé. En plus, pour les gens qui débutent, c'est vrai qu'un FPS, c'est pas forcément facile à faire. Bah, là, on peut voir qu'en quelques clics, vous avez déjà un player fonctionnel. Donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo si ce n'est déjà fait. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye